Bonjour aujourd'hui vidéo un petit peu particulière on va un petit peu euh, expliquer le sujet comment tourner une interview de manière semi-professionnel. Alors volontairement, on vous a laissé un petit peu le matériel apparent avec des lumières un petit peu dans les coins. La personne qui me filme avec un stabilisateur. On a un cadreur là-bas qui est derrière une lumière ronde que vous avez pu voir dans ma vidéo sur comment choisir ces lumières pour vous filmer. On va commencer par une partie interview avec une vraie journaliste qui est Jade, qui est en face de moi, qui me fait le plaisir de répondre à mes questions. Et puis ensuite on enchaînera sur une partie un petit peu plus technique avec quelle caméra, quel micro, des anecdotes de tournage, des petits conseils de la personne qui est en train de tenir le stabilisateur qui me filme là. Jade, tu es véritablement une vraie journaliste, tu travailles pour la télévision chinoise, tu as parcouru un petit peu le monde, tu as vécu 10 ans en Chine. J'aimerais revenir avec toi sur les différentes questions, les petites, les petites anecdotes, les petits, les petits conseils en images qu'on pourrait donner à des gens qui aimeraient se lancer sur YouTube ou dans l'image généralement, que ce soit dans leur, dans leur boîte ou dans leur vie privée pour, pour se mettre dans la caméra, devant la caméra et pas seulement derrière. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à quelqu'un qui commence euh, à la caméra pour d'abord se filmer tout seul et puis après on viendra sur le côté interview, donc à plusieurs alors, pour commencer, j'ai envie de dire, euh, surtout ne pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, voilà, je, je suis dans un fauteuil, je suis un peu avachie, etc. Moi, c'est tout à fait le contraire que je demande aux personnes que j'interviewe en général. L'idée, c'est de, de, de prévoir un petit, un petit décor hein, et puis de mettre la personne dans une situation euh, qui lui ressemble un petit peu. C'est pour ça qu'ici, bon, voilà, je me suis mise dans ce fauteuil, qui est un fauteuil que j'aime bien mais je suis complètement au fond du fauteuil, donc il y a des chances pour que euh, voilà, euh, ma chemise tombe mal, etc. Donc ce qui est pas mal, c'est quand même en général de faire en sorte que les gens soient bien placés sur leur euh, siège, mais là je sors du cadre, donc je me remets tel qu'on avait prévu. Et puis d'organiser derrière quelque chose, euh, un joli décor avec un peu de profondeur de champ pour que ce soit plus sympa. Et puis euh, bah, faire un, un petit peu attention à sa tenue. Alors là aujourd'hui, j'ai n'ai pas vraiment prévu les choses à l'avance mais par contre, j'ai choisi quelque chose euh, qui ressorte bien par rapport au fond. J'avais vu qu'on allait faire ça sur le fauteuil blanc. Donc, j'ai choisi quelque chose qui, qui allait bien contraster. Le violet. Le violet. <rire> euh, un peu soyeux. Ça, en général, ça, ça passe bien avec la lumière, etc. sur, euh, sur l'écran. Okay. De préférence, moi, je trouve que les, les couleurs euh, unies, c'est plutôt, euh, disons, c'est la mieux, sécurité. C'est mieux que la chemise à fleurs. Voilà, ça va mieux, mieux tomber en général, enfin mieux passer. Et puis, euh, oui, voilà, pas de choses. Euh, je trouve que la veste de costume, en fait, euh, c'est euh, le plus pratique. Euh, ça permet d'accrocher le micro. Oui. C'est pr très pratique pour ça. Euh, ça permet de mettre un peu n'importe quoi en dessous. De toute façon, euh, voilà, ce sera euh, la veste qu'on qu verra. Et éventuellement, des, des couleurs un peu chatoyantes, etc. Même si c'est des couleurs qu'on ne porterait pas nécessairement dans, dans la vie de tous les jours, c'est des couleurs qui passent très, très bien euh, à, à l'image, à la caméra, je trouve. Et donc, pour l'installation dans la pièce, donc faire attention, voilà, on s'est mis face à la lumière pour que la lumière t'éclaire au niveau de la lumière naturelle. Voilà. Éviter le contre-jour qu'on voit souvent dans la première vidéo qu'on fait sur YouTube, les vidéos témoignages clients ou les choses comme ça, des entreprises qui se mettent à la vidéo, qui ne savent pas trop où se mettre dans la pièce et qui, au final, donc le fameux contre-jour. Voilà. Et ce, ce à quoi on a pensé aujourd'hui, c'est une petite lampe derrière euh, Qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet d'avoir une jolie découpe. Voilà, pour bien et te détourer voilà. du fond. Surtout là, on filme avec du matériel semi-professionnel. On est avec des, des, des grands capteurs. On verra sur la technique tout à l'heure mm -hmm. pour ne pas, pour pas saouler les gens avec ceux euh, qui ne sont pas intéressés par la technique. Pour se filmer, évidemment, là, on a la chance d'avoir vraiment deux caméras. Où on a fait un plan large au début et puis une caméra ici qui est sur moi, une caméra ici qui est sur toi. Coucou euh, <rire> Mais on peut très bien commencer avec un appareil qualitatif et puis vous prenez les smartphones de vos amis, des petits trépieds pour fixer sur, le, sur, euh, sur des meubles, sur des tabourets, sur des chaises pour essayer comme ça de jouer à plusieurs caméras mais l'essentiel moi je dirais c'est d'abord d'avoir la volonté de se lancer et même si c'est d'abord de commencer en plan fixe soit pour se filmer soit soit pour donc attaquer l'interview qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors toi, tu suppose que tu travailles toujours au moins en binôme avec un, un caméraman. Mmh. Et donc tu m'expliquais tout à l'heure la complicité, l'importance de la complicité et l'importance du caméraman qui n'est pas voilà, le mec au fond qui appuie sur le bouton on. Euh, moi, ce que j'enseigne voilà, aux gens que j'aide à commencer en vidéo, c'est pas un, deux, trois, on tourne et hop, tout le monde est bloqué devant la caméra et mmh. on ne sait pas par quoi commencer. C'est déjà allumer à l'avance la, la caméra, commencer à, à, dé, à se détendre, à poser des questions qui n'ont peut-être peut rien à voir sur le sujet, pour essayer d'entendre l'aspect de faire. Donc, quelles sont les astuces que, tu, qu que vous employez quand vous interviewez quelqu'un où on, on sent qu'à l'image, elle est un petit, un petit peu crispée ouais. euh, Est-ce que tu as des techniques là-dessus pour détendre la personne qui n'est pas habituée à l'image ouais. Alors, je peux commencer éventuellement par une petite anecdote. C'est vrai qu'à une époque, moi, je présentais un talk show dans un studio euh, super high-tech, etc énorme et en fait on commençait au maquillage et en général il y avait un bon contact qui s'établissait avec les personnes à interviewer et puis une fois qu'on arrivait dans le studio c'était la stupeur parce qu'en fait, il y avait des caméras partout, etc. Et, et moi, il y, y a eu plusieurs euh, émissions où finalement, j'ai dû couper tout le début parce que en fait, les gens étaient complètement euh, tétanisés. Mmh. <rire> et même des gens qui étaient plutôt à l'aise en général, à l'oral, etc. parlaient avec une toute petite voix, osaient à peine euh, ouvrir la bouche. Donc, c'était euh, un petit peu bah, catastrophique, on peut dire. Donc effectivement, il y a plusieurs aspects, c'est ce que tu viens de dire. Il y a d'une part, quand on travaille en, en petit en groupe comme ça, en, petits, euh, en binôme, euh, avoir un, un très bon contact avec le caméraman, c'est très important. Moi, j'ai la chance de travailler avec un fidèle caméraman avec qui on s'entend merveilleusement bien. Ça nous permet de nous comprendre euh, quand il y a quelque chose. Un petit geste suffit, crac, on se, on se décale, etc. Moi, souvent, je suis dans le champ. Euh, parce qu'il voilà, y a du vent ou des choses comme ça. Alors moi, j'ai les cheveux, alors, les, les cheveux voilà. longs, c'est la catastrophe. On développe une télépathie technique. Exactement. On sait qu'avec un angle d'œil ou un lever de sourcil, on fait passer l'information. Et lui, il est génial. Euh, il me pousse avec euh, grande, une grande délicatesse, mais quand même bien fermement, mmh. quand je ne suis pas du tout là où il faudrait, mais moi, je suis en train de tenir le micro, je, je, je suis concentrée sur mon interview, donc je ne peux pas penser à ce qu'il voit lui, évidemment, euh, dans le viseur. Donc il me pousse, on n'hésite pas, voilà, on se connaît bien, on n'hésite pas à se... Euh, à faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, et on agit euh, tous ensemble pour, euh, pour, pour, trouver, euh, ben, pour que ça se passe le mieux possible et qu'on ait un, un bon résultat. Donc il y a ce rapport-là qui est très important, parce que l'interview, c'est vraiment du, euh, quelque chose de très humain. Enfin, il, il y a un, un lien humain qui, qui, qui, se, qui se noue ce, au moment de l'interview. La caméra, elle est quand même euh, un objet... Euh, Intimidant. Un objet de domination. Oui. Euh, je veux dire, avec une caméra, on peut capter des choses que la personne n'a pas conscience, des gestes... Non-verbal, voilà, euh, très important. Donc, euh, ça peut être très inquiétant pour, pour les gens, notamment, qui ne sont pas habitués, mais même pour ceux qui sont habitués, ils savent que... On n'est jamais à l'abri d'un lapsus euh, ou de, de quelque chose euh, qui va très mal passer, etc. Puis alors, une fois que c'est euh, dans la boîte, euh, bon, ben bah voilà, c'est trop tard. D'autant plus qu'on c'est en live. Exactement. Ou même des fois, je veux dire, moi, ça m'arrive de parler et de dire des, des, gros, des grosses bêtises de prendre un mot pour un autre. Euh, L'autre jour, j'étais obligée de refaire une scène euh, avec Rémy, qui m'a rendu euh, ce service parce que j'avais enregistré quelque chose. J'avais dit américain au lieu d'européen et ça changeait vraiment beaucoup D'accord. <rire> C'était la catastrophe. Évidemment. Mais voilà, c'est un lapsus, c'est quelque chose dont on, on, personne, ni le caméraman ni moi ne nous, nous en y étions aperçus euh, sur le moment. Et en réalité, euh, du coup, la, la bande était euh, inutilisable, bien sûr. Donc, euh, voilà. Donc, il y a vraiment tout ce, tout ce, ce côté euh, très, très humain, euh, que ce soit avec le, les, les autres personnes avec qui on travaille ou avec les personnes qu'on interviewe. Là, c'est donc euh, pour le mettre à l'aise euh, face à la caméra. Et pourquoi le mettre à l'aise Parce que plus, plus les personnes sont à l'aise, plus elles vont avoir euh, tendance à, donc à se détendre et à, et à avoir envie de, de, de, de partager des choses, de se livrer. Ça se ressentira à l'image, dans le sourire, dans le regard, dans l'éclaircissement, choses comme ça. Moi, moi ce que j'applique maintenant, parce que c'est très difficile euh, Bonjour, présentez-vous euh, », ou qui refait très... Entretien d'embauche, et choses comme ça. Euh, au début, quand on commence le montage, on n'a pas la notion de... Et si je montais dans le désordre, un petit peu comme on ferait des courts-métrages, mais tant qu on, quand on commence la vidéo YouTube, on n'a pas confiance que je pourrais mettre la fin que j'ai tournée au début. On, on, on ne joue pas comme ça avec le ouais. temps, quand on commence le montage. Et donc, maintenant, clairement, quand je fais l'interview, on parle de tout, de rien, on rentre dans le dur, finalement, petit à petit, quand la personne ne le sent pas, et on finit le tournage par « Présentez-vous dans cette interview, on va parler de... » Puis du coup, c'est très facile de faire le listing étant donné qu'on vient d'en parler. Et la personne est beaucoup plus étendue, beaucoup plus souriante et ça donne un début de vidéo beaucoup plus percutant où nous sur YouTube, on a la problématique que bah, on est en concurrence avec le, le petit chaton qui danse dans la colonne de droite. Donc, si on n'est pas percutant dans les 30 premières secondes, il n'y a plus personne qui regarde. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage incroyables Parce que moi, depuis que je tourne, euh, je sais que je me mets dans un endroit calme, qu'on met du temps à trouver, comment on installe les lumières, le plan, tout ça, régler le son, vérifier que tout est bien lancé. Et euh, est-ce que euh, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton enregistrer, on a l'impression qu'il y a l'assistant réalisateur qui me fait, tu m'envoies le petit vieux, tu me déclenches le talkie-walkie, le camion de pompier, la moto qui fait du bruit. Bah, j'ai tout eu. Le pire étant, l'interview de Corben à la nuit du hack à 2h30 du matin où j'ai eu le talkie walkie du videur, la dame de ménage qui tape dans le trépied. J'ai tout eu pendant l'interview. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça ou je pense que toi, c'est pareil C'est-à-dire, à partir du moment où tu oui. tournes, il y a tout qui se passe et on t'envoie les, oui, les, oui, les footeurs de boxons euh, sur le plateau. J'ai eu des quenelles derrière Donc. moi pendant un stand-up très sérieux. <rire> C'était envoyé comme des, des FN avec les supporters derrière là qui <rire> se frottent à toi. Ah bah moi j'ai tout le temps parce que nous on fait souvent, c'est un peu facile, hein, on se met sur, sur... Alors parce que mon caméraman est assez intrépide. Et comme il est très rapide, très bon, euh, et, et, voilà, il aime bien. Donc il me fout en plein milieu des Champs-Élysées pour faire des, des, des, des stand-up comme ça avec l'arc de triomphe derrière. Bon alors ouais. évidemment là on est à la merci. On a essayé, essayé <rire> avant-hier de faire la photo arc de triomphe sur les champs, mais effectivement je me suis dit, s'il y a un mec qui passe en voiture, déjà qui me vole le matériel à main ouais. levée, j'avais eu mon quota de vol pour la semaine, donc on ne va pas <rire> trop rester. Mais oui, je, je, je vois ce que tu veux dire. On est bien va... organisé. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, lui, par exemple, il a un petit, une petite sacoche qu'il met sur le côté, avec tout son matos très, très bien rangé et tout ça. On ne laisse rien traîner. Il prend mon sac à main, crac, en deux secondes. On fait ça très, très ouais. vite. On va vite. Et c'est ce qui nous permet, des fois, de se mettre sur des sites où, bon, bah voilà, au bout de deux minutes, il faut partir. Ouais. <rire> euh, là, pour... Euh, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on a discuté un petit peu. C'est ce que j'aime bien dans, dans ce boulot, justement. C'est être obligé de composer avec les éléments, et que ouais. ce soit les éléments naturels. De toute façon, il y en aura. <rire> voilà, le et soleil de... qui change. Juste au moment où tu commences, crac, il y a il le soleil lumière, qui voilà. se met à, à Le à repli, sortir. repli stratégique, le, le plan de secours, voilà. pour le son, pour l'image, pour la voix, pour la personne interviewée, pour la personne qui te plante 15 minutes avant, pour la technique qui ne veut pas, pour la carte mémoire qui n'est pas dans l'appareil, qui est restée dans l'ordi, au moment où tu appuies sur <rire> enregistrer, voilà savoir rebondir savoir mmh. avoir le plan de secours matériel Exactement. et humain là tu vois je, tu me demandais une anecdote je peux te citer la une des dernières en date euh, on avait euh, on a fait un petit reportage sur les commémorations du 8 mai euh, là récemment euh, bah, pour le 8 mai justement <rire> Ça tombe et, alors, bien. <rire> et donc euh, il pleuvait alors des cordes c'était épouvantable il y avait euh, un dispositif de sécurité Ahurissant, c'est-à-dire que j'ai dû parcourir à peu près tout Paris pour trouver une, une brèche pour arriver sur les Champs-Élysées. Et donc, c'était bon, un tournage qui a été très pénible, où j'étais trempée, etc. Et puis, il fallait terminer avec un stand-up, puisque c'est voilà, le format imposé par la chaîne. Et on n'en pouvait plus, etc. Donc voilà, par exemple, typiquement, euh, on a imaginé euh, que faire. Il y avait des, des CRS de partout, des barrières partout, c'était moche, la pluie. Et puis à Paris, il y a toujours une poubelle ou un camion poubelle dans le champ, hein, où qu'on aille. Donc euh, qu'est-ce qu'on a fait bah, On est monté sur un banc, debout sur le banc, encadrant avec mon super caméraman, il a fait <rire> le bon cadrage qu faut, qui va bien. Donc, on a l'impression que je suis seule au monde sur les Champs-Élysées, <rire> qu'il fait beau, que. Il n'y a pas de, <rire> de manif, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de carton, et, voilà. et ça s'est super bien passé. Et je pourrais te montrer, hein, vraiment. Comme euh, quoi, voilà l'astuce du cadrage peut arriver à sauver le, le plan impossible à faire Mais voilà, en fait, c'est jamais impossible. Enfin, ouais. nous, on par... moi, je pars vraiment de cette idée-là, et mon caméraman est tout à fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est qu'au contraire, c'est un petit challenge de plus, un petit défi, et c'est au contraire très sympa d'arriver à le. À le relever, quoi. Donc c'est un métier où tous les éléments du cadreur à l'interviewer au monteur euh, doivent être créatifs. Exactement. Donc les créatifs ont pleinement euh, euh, voilà, bienvenue dans les, la stratégie digitale, la présence digitale, ouais. euh, venir euh, participer à tout le, le, le workflow de travail, euh, que ce soit de l'écriture à la composition du cadre, au montage, au tournage et à la publication, là-dedans. J'ai envie d'ajouter justement quelque chose pour rebondir sur ce que tu dis. C'est que justement, moi, je, me, je prends un, un malin plaisir à n'être jamais dans un formatage. Euh, C'est ce qui rend le, le, le travail intéressant parce qu'à chaque fois, on crée quelque chose. Et justement, euh, voilà on, on, on utilise euh, finalement toutes les situations peuvent être utilisées euh, à, notre, à notre avantage. Ouais. Ou plutôt dans la, à l'avantage du reportage, enfin de la vidéo qu'on veut créer. Et, euh, et au contraire, c'est même ça qui peut donner des idées pour ne pas faire un reportage copié-collé de ce qu'on a vu dix mille fois partout à la télé ou sur YouTube. Jade, merci beaucoup. On va passer à ton homme pour l'aspect technique. On va parler un petit peu avec les caméras, les micros, les choses comme ça, donc un petit peu plus technique. Je te remercie beaucoup pour cette interview merci. et le temps que tu m'as accordé. Merci. <rires>